Pour moi ça s'est bien passé, euh, j'ai eu la chance d'avoir deux coureurs à, à l'avant, enfin dans le groupe de contre, et puis euh, pour une remontée aussi au général, on n'espérait pas autant, euh, surtout j'avais mes coureurs qui n'avaient pas très récupéré, mais bon dans l'ensemble euh, ils ont passé une journée assez, assez tranquille, ils ont été obligés de rouler quand même dans le final, mais euh, c'est très satisfaisant pour aujourd'hui. Eh ben, vous avez l'habitude de venir en Martinique Oui, j'ai déjà fait deux fois le Tour de Martinique moi-même comme coureur et aujourd'hui je suis comme directeur sportif donc c'est beaucoup plus facile. Oui. Mais bon, c'était une course que j'adorais euh, et puis, euh, qui me convenait très bien aussi. Et les jeunes que vous avez, ils s'adaptent bien avec l'école euh, Oui, disons, bah, j'ai mon fils qui est dans l'équipe, qui, qui se retrouve peut-être quatrième au général maintenant. Mais. Et euh, oui, c'est le terrain, il passe partout, il va vite, il roule et il grimpe donc euh, très bien. J'ai un autre coureur d'expérience qui euh, progresse de jour en jour et enfin disons il me reste trois coureurs parce que j'en ai perdu deux quand même sur accident mécanique et euh, malheureusement mais bon avec trois coureurs je pense que toutes les équipes commencent à perdre des coureurs donc ça s'équilibre aussi. Ouais, vous avez dit qu'il augmente chaque jour euh, donc il finira par arriver premier oh, Premier je sais pas parce que bon. Il n'a pas de vélo de chrono, donc ouais. euh, ça sera un handicap pour samedi. Ouais. Mais bon, euh, il ne euh, faut être très patient ici. Il ne faut pas prendre le maillot trop vite et il euh, faut savoir être patient. Ouais. Eh bien, on est très content de vous avoir. une question, question avec nous. Euh, Aujourd'hui, sur cette étape. Alors, vous souhaite euh, que de bonnes choses. On hein, FM Martinique. Euh, vous souhaitez euh, de passer. Euh, bonne, bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci.